On va accueillir Thomas Porchet qui va nous rejoindre, qui est déjà venu euh, chez nous, qui est euh, économiste, qui a écrit euh, un livre euh, justement sur euh, le TAFTA avec un co-auteur euh, dont j'ai dû noter le nom quelque part, mais peut-être pas ici. Hop, hop, hop, hop. Frédéric Farah, qui est prof de sciences économiques et sociales. Ça va Salut Ça va. Ça, va Ça va bien Je ne sais pas si vous vous connaissez tous les deux on s'est déjà croisé, mais, déjà croisé, mais euh, pas personnellement. Enfin, On se connaît de interposer. De... interposer oui. Voilà, d'inter... Voilà, voilà. Okay. Du coup, Johan est euh, du collectif euh, anti euh, Stop Tafta. Tafta oui, ouais, on se connaît, donc on croisé, Et du coup, là. vous allez sans doute vous revoir euh, samedi 4 juin. Ok, super. Puisque je crois que tu es censé venir euh, peut-être prendre la parole sur la place de la République. Oui, exactement. Ça va, je te prends un peu de cours, en fait, si on Non, non, non, pas, pas soucis, non, pas de souci. Non, ça va ouais, Tout va bien. On a fait un petit tour d'horizon, on a essayé d'expliquer de, aux gens ce que c'était que le TAFTA, parce que c'est toujours des termes un peu abscons entre le TAFTA, le CETA, le TISA, euh, le TIP, c'est juste de décortiquer un peu ça, de dire juste globalement aux gens quels étaient les dangers. On en était arrivé un peu au moment où on se posait la question sur les réelles capacités d'action des États tellement le pouvoir avait été délocalisé. On a parlé un peu des arbitrages qui ouais. étaient prévus dans le TAFTA. Euh, on sait qu'il y a plein d'aspects euh, qui entrent en jeu là-dedans. Vous, du coup, vous avez euh, vachement lutté sur des aspects en particulier Vous avez essayé de communiquer sur des aspects spécifiques Je pense qu'il y a deux points qui ont cristallisé pas mal, on va dire, la, les mécontentements et donc du coup de notre campagne. C'est un, la transparence, ou plutôt la non-transparence. Et de deux, la question de l'arbitrage d'investissement. Mais maintenant, on élargit beaucoup à d'autres questions, la question climatique, la question du modèle agricole, parce que c'est un peu justement quelque chose qui est important d'un point de vue du gouvernement. Et il dit que, effectivement, le modèle agricole n'est pas protégé via le TAFTA, mais qu'il l'est via le CETA, ce qui est un mensonge à notre sens. Donc on essaie de mettre en lumière plus en plus de, de thématiques et de chapitres des, des accords pour montrer à quel point il y a problème. Et donc au -delà, on va au-delà de l'arbitrage d'investissement, qui était effectivement la question centrale, euh, qui a peut-être un peu trop de place, même si elle est très importante, et on a vu les dangers de ce de ce, de, de ce problème-là Ouais. Oui, puis surtout il y a des arguments qui sont avancés. D'ailleurs dans ton livre euh, que j'ai essayé de lire cet après-midi. <rire> il est court euh, pourtant, il est court. Je ouais. sais, mais je ne te dis pas mon après-midi. <rire> euh, j'ai essayé de relire, d'ailleurs j'ai sorti les, les grandes fiches, les grands titres de ce qu'on pouvait euh, évoquer avec toi. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'aspects sur lesquels on peut On parlait de la transparence. Tu parlais des rapports de force, tu parlais des normes, euh, de la création d'emplois, la transition énergétique que ça empêche et de l'arbitrage. Exactement. Du coup, euh, par exemple, il y a des projections un peu qui sont faites sur la création d'emplois. Euh, qui sont que des spéculations qui vont un peu dans le sens du traité mais qui sont complètement euh, critiquables euh, et remis en question possiblement quoi. Oui c'est vrai complètement, enfin quand on regarde les, les... Il y a quatre études qui ont été sélectionnées par la commission, hein, tu, les, tu les connais. Alors les études disent qu'on va avoir 1% de croissance d'ici euh, 2030 et peut-être 2 millions d'emplois créés. Et puis il y a d'autres contre-études qui ont été faites, hein, que là la commission ne, ne sélectionne pas, qui disent qu'on va perdre 600 000 emplois. Donc le citoyen au milieu des prévisions, d'un côté on lui dit 2 millions d'emplois, de l'autre 600 000 emplois. Il est normal qu'il doute, c'est la moindre des choses, hein, qu'il ait un esprit critique et qu'il doute. Après, quand on va à l'intérieur de, de, ces, de, ces, de ces modèles, qui sont utilisés par la commission, on se rend compte que ces modèles font euh, vraiment euh, aujourd'hui débat dans la science économique. Les modèles qui sont utilisés, on ne peut pas dire que c'est une vérité, ce n'est pas des sciences dures, et donc ils font débat, et comme ils font débat, ben, c'est normal qu'on les remette en cause et qu'on en discute. Moi, il y avait un de mes professeurs qui disait que le modèle qui est utilisé dans un de ces euh, papiers était une arme idéologique qu'on aménageait comme on voulait, en fonction des politiques économiques que l'on veut promouvoir. Ça, c'était mon professeur qui s'appelle euh, Guerrien, il était prof à la Sorbonne, qui m'avait appris ça quand j'étais étudiant. Donc, vous voyez, croire ces modèles... Oui, c'est la manipulation du sondage, c'est la ben manipulation voilà, du texte, c'est... On fait et dire ce qu'on veut au texte qui nous attend. Exactement. Pas. Et quand vous mettez des équations très compliquées, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de sacré. Or, en réalité, les hypothèses qui accompagnent ces équations sont extrêmement simplistes. Donc, on ne doit pas croire ces modèles. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on nous a promis avec le marché unique ou avec le NAFTA, le, le traité nord-atlantique, on a toujours promis des choses hallucinantes. On n'a jamais eu ce qui était promis. Donc, le, le, le, il faut que le, le citoyen soit rustre, soit méfiant. Finalement, la, le, le protectionnisme qui reste encore un tout petit peu dans ce truc européen, finalement, il agit sur tellement de choses. Et puis, il protège un peu aussi le produit de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où la France avait décidé de s'axer et d'ailleurs c'est les seules choses qui fonctionnent vraiment en France aujourd'hui c'est des gens qui reviennent soit au bio soit aux produits de qualité soit aux produits éthiques et finalement c'est le nivelage par le bas comme pour la loi travail c'est à dire on va devoir s'aligner sur des, des conditions de production qui sont américaines et qui sont sur du produit cheap du coup ça veut dire que les entreprises en France sont plus concurrentielles ou alors dans des niches strictement établies donc on n'imagine pas comment ça pourrait créer des emplois ça en France. Exactement enfin la, la base qui dit c'est que comme les produits seraient moins chers, les gens en consommeraient plus et que l'économie tendrait mieux la même chose bon euh, ça reste à prouver hein, ça reste à prouver donc non, quoi, non, la viande d'achier irradiée va être beaucoup moins chère que la viande bio. Voilà, et... on va en manger tous les jours quand bien, quand bien même le produit sera moins cher il faut se poser la question de la qualité de ce produit est-ce ouais, qu'on veut manger moins cher mais enfin mais, mais mal quoi hein, c'est et ça, et ça, cette question est complètement évincée parce qu'évidemment, on ne pense qu'en termes d'économique justement. Et c'est ça qui est dramatique avec toutes ces questions sur les, les traités transatlantiques, la Loi des c'est que finalement, l'économique est devenue valeur surplombante et on a encore plus ce problème-là avec ces traités de, de, de libre échange. Vraiment, c'est le, le droit commercial et donc c'est vraiment tout ces, ce bon sentiment lié à un, voilà, un apport en des bénéfices économiques et tout le reste est oublié, tout, tout ce qui est en termes social, environnemental est complètement évincé des, des, des problématiques. Exactement. Et du coup le chiffre a gagné sur, euh, sur les mots, en fait l'argent a gagné sur l'argent sur les, les gens, enfin sur l'humanité, ça veut dire que potentiellement, euh, comme pour le travail, on veut du travail, oui, mais on ne veut pas n'importe quel travail, à n'importe quel prix. Je veux dire, les, les contrats qui existent aujourd'hui en Angleterre, par exemple, qui font qu'il n'y a absolument aucune garantie pour les salariés et qui sont du coup extrêmement souples, ben oui, ils n'ont pas le choix, c'est une prise d'otage, c'est de l'esclavagisme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va aller vers quelque chose de confortable pour tous. L'idée là, dans ces propositions-là, c'est qu'on euh, perd le qualitatif, au, donc, sur le qualitatif, sur le quantitatif, je me perds, je suis fatiguée. Euh, mais ça veut dire que finalement, on va faire un pas en avant si ce traité est signé, sur lequel on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Et exactement. Et puis, déjà, en économie, la qualité n'existe pas. C'est un prix. Non, mais c'est ça, il n'y a, a jamais de qualité, même quand le travail, c'est le travail. On ne prend pas en compte toutes les, tous les, les, les inconvénients, les externalités négatives qui peuvent avoir lieu au travail, la fête. C'est le travail et le, le, un bien, c'est un prix, c'est tout. La qualité ne compte pas. Alors c'est très grave ça parce que finalement l'économie nous amène à niveler toujours les, les réglementations pour niveler les coûts de production, pour niveler le prix vers le bas en pensant que ça va augmenter la consommation. Et aujourd'hui on voit bien que voilà c'est toujours ceux qui achètent les premiers prix dans les supermarchés qui ont des produits de plus mauvaise qualité et que si demain il y a du bœuf aux hormones qui peut pénétrer ou du, ou du poulet euh, lavé au chlore... Euh, ce ne sera pas indiqué sur le paquet poulet lave -clore. on aura un beau paquet avec une, une poule qui est en train de courir, un poulet qui est en train de courir et derrière il y a la codification E500 000 trucs muches qui voudra dire que enfin, voilà, il y a une véritable tromperie de la part du consommateur on nivelle toujours les réglementations et même en Europe on nivelle les réglementations euh, sanitaires vers le bas pour faire plus de bénéfices et après on fait du marketing pour mieux vendre le produit mais du coup en plus il euh, y avait d'ailleurs dans les, les arguments qui ont été un peu filtrés dans les trucs de Greenpeace j'ai vu qu'il n'y avait pas de principe de précaution qui était prévu du tout euh, d'ailleurs ce qui est quand même au cœur de la législation européenne pour l'instant même si c'est des principes de précaution qui sont pas assez élevés à notre goût assez souvent mais là on n'en parle même plus du tout dans le TAFTA en fait quand vous lisez donc les, les filles du Greenpeace et aussi le texte du CETAI donc qui est final il n'y a pas de mention explicite donc nous ce qu'on dit c'est qu'il est largement ignoré et il euh, y a même des juristes qui, qui, qui sont un peu dans le faux là-dedans qui vont vous dire mais justement on n'en parle pas donc c'est bon bah non c'est ouais. ça le problème c'est qu'il n'est pas mentionné donc comme il n'est pas mentionné il n'est pas promu il n'est pas protégé ce pas. principe ouais. donc il n'est pas reconnu par l'accord et donc, il y a même un truc qui est intéressant de voir, c'est que quand on vous parle, quand on quand on parle justement publiquement ou à la Commission, qu'il y a un risque justement d'importation de ce poulet lavé au chlore, de, des OGM, etc., et, et on nous dit mais c'est pas vrai, c'est pas du tout dans le mandat, c'est pas du tout négocié. Faux. Alors, si vous regardez ce qui s'est passé avec le CETA, par exemple, le CETA qui n'est même pas encore ratifié, a déjà permis l'entrée de trois nouveaux OGM liés au soja. On a vu récemment qu'il y a un lobby qui s'appelle euh, Soy Canada qui demandait dans une, euh, dans une annonce publique sur son site euh, des, euh, qui demande à la commission comment se fait-il qu'elle n'a toujours pas accepté ces trois euh, soja, ces trois OGM de soja comme euh, c'était comme négocié dans les termes euh, dans le cadre du CETA. Donc on voit qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas et donc effectivement le principe de précaution n'est pas du tout respecté et quand bien même vous allez mettre quelques principes de sûreté dans le cadre du traité il y aura toujours cette instance de coopération réglementaire qui permettra de détricoter de manière pérenne et dans le long terme et en mini toujours parce que ça sera dans des instances opaques non élues qui permettront de continuer le détricotage des normes sanitaires etc environnementales et c'est là où on n'aura pas du tout de contrôle politique démocratique de ces choses-là et c'est ça qui est très compliqué aussi à faire comprendre et même Hollande il a dit euh, je ne veux pas accepter d'accord euh, qui pose un problème euh, qui vont non, menacer de manière subreptice nos normes environnementales. Mais c'est bien ça nos sujet, c'est de manière subreptice qui organise le tricotage in fine et de manière pérenne et après, et même si ce n'est pas marqué noir sur blanc sur le texte. Il n'y a pas marqué noir sur blanc sur le texte, que les OGM sont apportés, etc. C'est ça qu'il faut comprendre, même si ce n'est pas marqué. Il y a les mécanismes Disons qui si sont mis en place si, Tant que ce n'est pas écrit, finalement, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous protège de l'inverse non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit un protectionnisme particulier sur le fait qu'on puisse avoir un droit de regard ou un, un, une exclusion, en tout cas, comme il peut y avoir effectivement peut-être une exclusion des télécommunications, de l'accord, etc. On n'a pas fait d'exclusion particulière pour protéger l'alimentation, pour protéger euh, les, les, les aliments qui vont euh, éventuellement être distribués sur le sol européen. Et ça, et ça commence vraiment à faire peur d'ailleurs beaucoup de, de parlementaires oui. sur la question agricole qui sont en train de se dire on aurait peut-être dû demander un, une espèce de. Comment c'était une c'était comme sur la diversité culturelle, c'était une, une exception oui. culturelle, et donc ils voulaient aussi une exception euh, de l'agriculture française, voilà. parce qu'ils commencent à se dire, ah merde, c'est vrai que là, avec le, même avec le CETA, avec l'importation de contingents tarifaires à droit nul, ouais. donc en gros c'est des, des contingents de bœuf, de porc et d'autres produits agricoles, avec zéro droit de douane, qu'on qu va donner, qu'on va octroyer aux producteurs canadiens, puis aux producteurs états-uniens via le TAFTA, et là ils se disent, ah il y, y a problème, parce qu'on est déjà dans une crise qui est importante, et donc peut-être qu'on aurait dû aussi faire une exception euh, euh, sur l'agriculture au même titre que la culture, même, même si la culture c'est pas vrai, d'ailleurs il n'y a pas d'exception culturelle. En tout cas, ils l'ont pas. Je, je précise juste, en tout cas, ils l'ont pas encore accepté. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui parle de l'exclusion des services audiovisuels et éventuellement de l'exception culturelle française. La partie création et distribution. Production. C'est que ça en fait. Donc C'est que la partie euh, audiovisuelle, distribution, création. Donc tout, tout le reste des secteurs, je sais pas, par exemple. Euh, les, euh, le, mh, art de rue, etc., enfin, tout ça, art vivant, tout ça, c est, c est, ça fait partie du traité. Ça sera, ça, ça sera impacté par les, les clauses de libéralisation et, et autres du, du traité. C'est pas du tout exclu du traité. Il n'y a que l'audiovisuel qui est explicitement écrit dans la, en, tant que, en tant que secteur exclu des termes de l'accord. Mais, mais ce qui est dingue, en fait, c'est qu'on a l'impression que nos élus découvrent quasiment en même temps que nous, en réalité, ouais. euh, ce qu'il y a dans ce traité. C'est quand même dingue. Pas. Avant que Greenpeace dévoile des parties du traité, Personne ne savait ce qu'il y avait dans le traité. C'est hallucinant. Enfin, on pouvait spéculer sur des forces en cours. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le, dans le petit ouvrage il euh, y a un an et demi parce qu'il y avait très peu d'informations sur les forces en cours que voilà on était mal barré pour la négociation et qu'il y avait des dangers mais quand on a vu le texte on était les premiers et même nos, nos parlementaires enfin ça qui est hallucinant c'est au nom de quoi comme comme tu l'as dit des fonctionnaires de bruxelles et de washington qui ont en backup des lobbies énormes euh, qui, qui, qui investissent qui rendent compte, etc peuvent négocier au nom de, de, de l'europe et des états unis au nom de nos élus c'est quand même hallucinant ce truc donc on est vraiment dans un dans une espèce de force bureaucratique qui choisit pour nous alors que nous on met des gens au pouvoir et on vote et eux n'ont pas d'accès à l'information, c'est hallucinant, ça c'est hallucinant. Et non mais ce qui est très drôle en plus en ce moment, donc tu déjà dû le voir aussi, c'est que donc, nous on dit au gouvernement, attendez, il y, y a un problème, vous avez donné quand même le mandat euh, de négociation à la commission euh, et dans ce mandat qui permet quand même de faire pas mal de choses à la, à, à la commission donc qui a les pleins pouvoirs pour négocier et d'ailleurs quand on critique après la commission elle, elle dit c'est de la faute des gouvernements qui m'ont donné le mandat donc il y a une espèce de renvoi de la responsabilité de la commission ouais. au gouvernement mais ce qui est vrai c'est que le gouvernement normalement ont donné leur aval à la commission pour négocier ouais. et dans le mandat il y a déjà des énormités énormes ouais. des énormités pardon sur, le, sur ce que pourrait être justement le contenu de ces, euh, ces traités et donc en fait c'est pour ça que nous, quand on critique un peu ça, on, on donne la faute en, de façon globale à la commission qui est en lien avec les états membres. Donc, ce n'est pas les uns ou les autres, quoi. Hein, je voulais juste rebondir sur un truc aussi, parce qu'il y, y a un des aspects que je trouve intéressant euh, dans, dans aussi ce qu'il y a dans, le, dans votre collectif, c'est qu'on dit dans le texte d'intro que j'ai essayé de lire, euh, pareil, dans, pour préparer l'émission, on dit qu'il y a un argument aussi qui revient assez, assez souvent, c'est qu'on ne se permet plus de critiquer le système européen parce qu'on est forcément anti-Europe si on le critique. Et que c'est quand même un des trucs sur lesquels il s'appuie beaucoup en disant non mais vous ne pouvez pas être anti-Europe, mais on a le droit de critiquer l'Europe parce qu'on fait partie de l'Europe, parce que c'est notre quotidien. Parce qu'à partir du moment où on rend nos corps malades, nos enfants malades, et que tout ça pour qu'une industrie pharmaceutique puisse les soigner derrière de mèche avec une industrie agroalimentaire, on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe et ce qu'on met dans nos corps, dans nos assiettes, dans nos sols, puisque c'est de l'eau qui va s'infiltrer, qui va nous repleuvoir dessus, qu'on va boire ensuite. Donc on parle quand même de l'avenir de l'humanité en Europe quelque part, d'une certaine façon. Euh, on a l'impression qu'on ne peut plus critiquer l'Europe et que du coup, euh, l'opacité, euh, on ne la dénonce plus parce qu'on a peur de passer pour des gens du front nationales qui sont pour la sortie de l'Europe bon. enfin moi je, je ressens ça vraiment vous critiquez l'austérité aujourd'hui vous critiquez l'Europe alors que euh, c'est pas du tout si, si on se sent concerné par ce qui se passe en Grèce en Espagne c'est au contraire qu'on est très européen. Oui, c'est à dire Mais... qu'on peut on, on, par exemple on peut plus parler de l'islam sans être euh, voilà c'est des, des sujets extrêmement extrêmement touchés et ça c'est très difficile parce que même l'anti tafta moi je suis passé une fois dans une émission il y avait un, quelqu'un du FN qui passait avant sur tafta il était opposé à tafta tout comme moi je passais derrière, je, je me sentais presque obligé de m'excuser d'être contre parce que lui, au FN, il était contre. C'est absurde, c'est pas parce que le FN dit que l'eau mouille qu'on ne doit pas dire que l'eau mouille. Mais c'est enfin, ouais. la, la, la prise d'otage aussi intelligente qu'a fait le FN, c'est-à-dire qu'ils nous ont dépossédé de certains sujets et finalement, Exactement. il est temps de s'en réemparer aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ne disent pas que des énormités, même si 90% sont quand même des colossales, mais qu'effectivement, on peut tomber d'accord sur certaines choses. Oui, l'eau mouille, le ciel est bleu et, et la, ciel est le, la terre est sous nos pieds. Exactement, enfin moi, je le FN a siphonné énormément de choses à des économistes d'extrême-gauche. Ils ont pris des choses. Quand vous aviez un socialisme qui devenait un espèce de blairiste, socialisme démocrate, euh, qui lâchait toute, toute la gauche, tout, tout, toutes des questions simples, comme par exemple la question du protectionnisme, qui doit être un protectionnisme intelligent et qui sont des questions qui, qui doivent avoir la place, ou la question d'un État un peu plus stratège, qu'une partie de la gauche lâchait ça, vous aviez une partie du FN qui récupérait euh, toutes ces thèses. Et aujourd'hui, la mondialisation qui ne fonctionne pas, pas pour tout le monde, qui fonctionne parfois pour des cadres à Paris, mais pas pour des ouvriers euh, qui sont euh, à Florange, etc., et ben après on s'étonne que ces gens-là se rattrapent euh, euh, à, à, à, au programme économique, se retrouvent dans le programme économique du FN. Donc c'est ça qui est, qui est grave aujourd'hui, c'est que le débat est tellement limité à, à très peu de choses que si vous, avez, euh, vous sortez un peu de ce cercle euh, qui a été mis en place par les social-démocrates et par une partie de, de l'UMP, vous êtes considéré comme quelqu'un qui est en dehors du système. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est ça qui est grave, c'est que le, les latitudes du débat se sont refermées de plus on, en plus. On nous marginalise en fait, on, on donne un couloir extrêmement étroit de lequel on n'ose même plus sortir nous-mêmes, on s'auto-censure pour rester dans une sorte de débat public, alors que finalement tout l'intérêt serait d'en écarter les murs pour pouvoir parler des choses qui fâchent vraiment. Exactement, exactement. exactement. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si Clément nous écoute, mais on a un petit, euh, un petit sujet à vous montrer, euh, on a récupéré des vidéos qui sont sur votre site, on va vous en passer une, comme ça on fait une petite pause de 4 minutes et on vient tout de suite. A tout de suite. L'Union européenne et les États-Unis préparent un accord de libre-échange, le TAFTA, censé booster l'économie à travers l'harmonisation des normes. Mais la question demeure, ce qui est bon pour les grandes entreprises, l'est-il aussi pour les citoyens. Presque tous les conseillers consultés par les négociateurs représentent les intérêts de grands groupes. Les décisions prises auront des conséquences considérables. Une bonne raison de garder les négociateurs à l'œil. L'inconvénient, c'est que les négociations se déroulent à huis clos. On fait mieux, comme démocratie. Quels sont les enjeux Quels intérêts se cachent derrière l'accord Viande aux hormones, bétail cloné, poulet chloré et génie génétique se sont imposés aux États-Unis. Dans l'UE, tout ceci est interdit par précaution. Mais les intérêts des entreprises sont clairs. Par exemple, le Conseil états-unien des producteurs de porc a déjà déclaré qu'il n'accepterait aucun accord qui continuerait d'interdire un traitement hormonal à grande échelle. Aux États-Unis, l'extraction de gaz de schiste s'est intensifiée. Un mélange de produits chimiques et d'eau est injecté dans le sol sous très forte pression. Les nappes phréatiques et les sols sont ainsi contaminés. Le TAFTA promet du gaz bon marché en Europe, mais à quel coût environnemental et qui payera les dommages la fracturation hydraulique est condamnée par les écologistes à travers le monde. En 2010, suite à la crise financière, les États-Unis ont encadré l'activité bancaire en régulant les filiales étrangères de leurs banques. Et ça énerve vraiment le secteur bancaire US. À présent, l'Union européenne devient un nouvel allié avec ses lois moins contraignantes. La régulation des banques est de nouveau en jeu et les quelques acquis sont menacés des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, le droit du travail et le droit syndical sont plus faibles qu'en Europe. Élections professionnelles et droits de mener des négociations collectives n'existent pas ou sont bafoués. Avec l'ouverture de nouveaux marchés à la concurrence, certains acquis sociaux pourraient être menacés. Le règlement des différents dits « investisseurs état représente aussi une menace sérieuse. Si la réglementation d'un État va à l'encontre des bénéfices d'une entreprise, celle-ci pourra l'attaquer pour obtenir un dédommagement, et ce, aux frais des contribuables. Et des plaintes de ce genre sont à prévoir dès lors que les bénéfices attendus sont affectés par des lois environnementales, un salaire minimum, une hausse d'impôts ou encore l'interdiction de certains produits. Ceci est d'autant plus problématique que les plaintes ne seront pas portées devant un tribunal ordinaire, mais devant un tribunal d'arbitrage. Composé de trois avocats, ces décisions sont contraignantes en matière de droit international. Les accords de libre-échange peuvent coûter cher aux citoyens. C'est ce que vit actuellement le Canada dans le cadre de l'accord nord-américain, l'ALENA, avec les États-Unis et le Mexique. Lors d'un référendum citoyen, les habitants du Québec ont décidé un moratoire sur la fracturation hydraulique. Sur ce, l'entreprise pétrolière Lone Pine a porté plainte contre l'État canadien, lui réclamant 250 millions de dollars américains de dédommagement. Il faut également se méfier des promesses de croissance, de prospérité et de création d'emplois. Les experts estiment que l'ALENA a détruit 700 000 emplois aux États-Unis et que la pauvreté a nettement augmenté dans le sud du Mexique. Loin des annonces gagnant-gagnant qui leur ont été faites et que l'on nous répète sans cesse, les seuls gagnants sont les banques et les grands groupes, et non la population. Nous pouvons encore agir, tous et toutes ensemble, empêchons le TAFTA. On parlait un peu entre nous euh, pendant la pub des différents aspects euh, qui nous semblaient importants, c'est-à-dire euh, la mobilisation par exemple. Du coup, ça reste possible, toi qui es là-dedans depuis longtemps. On rappelle quand même que dans le eh merde, mon téléphone. On rappelle que dans le, le collectif euh, Stop Tafta, il y a quand même vachement d'associations de, de mémoire. Je crois qu'il y a Attaque Libri, Collectif Roosevelt, Économiste Atterré, Europe Ecologie Les Verts, Agir pour l'environnement. — Ouais, ouais. Donc on a des dizaines d'organisations, 75. Donc il y a des associations, des plateformes citoyennes, des syndicats. Il y a quelques partis politiques aussi, comme, comme tu le disais à l'instant. Mais en fait, je crois que oui, la mobilisation, c'est importante et ça marche. Euh, il y a déjà des accords dans le passé qui ont été, euh, qui ont été mis à mal par la mobilisation, mais comme, comme ACTA, comme euh, l'accord multilatéral sur l'investissement euh, en 2002, l'AMI. Euh, donc la, la mobilisation porte ses fruits. Dans le cas du TAFTA et du CETA, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, hein, il y a des centaines euh, de collectivités qui sont hors, hors TAFTA et quelques-unes qui sont aussi hors CETA. Il y en a 1800 au niveau européen, près de 700 en France. Il y a une pétition pan-européenne qui a été mise en place depuis un peu plus d'un an, qui existe. C'est euh, une initiative citoyenne européenne qui rassemble plus de plusieurs centaines d'organisations au niveau européen. Et derrière ça, il y a 3,4 millions de signataires quand même. Donc il y a vraiment une, une voix de plus en plus forte euh, euh, qui s'élève contre ces accords. Euh, et je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense que... Si, euh, les, les par exemple, on parlait des fuites de Greenpeace, s'il y a eu autant de, de, de tumultes médiatiques autour de ces fuites euh, qui ont été faites, c'est grâce à la pression citoyenne. Parce qu'on n'aurait jamais porté attention à ces fuites si, en amont, si avant ça, il n'y avait pas eu toute la pression citoyenne sur « attention, il y a un problème avec ces accords ». Ça aurait été passé comme une lettre à poste, on n'aurait rien dit, il y aurait un article sur peut-être un média. Et on n'aurait pas du tout fait attention à ces... À ces... Donc je pense que c'est important de le rappeler. Ouais, ouais, les citoyens, je pense, ont été vraiment <coughs> au cœur du combat contre Tafta. Hein, vraiment même du, depuis le début. Hein. C'est eux qui ont fait les collectifs très rapidement, avant même que les politiques euh, se tournent sur le sujet et que même les médias euh, de, de masse en parlent. Donc les citoyens ont été vraiment au cœur. S'il n'y avait pas une mobilisation citoyenne, je pense que Tafta aurait, ratifié, aurait été ratifié en 2015. Hein, euh, sans que personne ne sache rien. Et là, on est en 2016, ça piétine. C'est grâce à la mobilisation citoyenne. Donc elle est vraiment importante. Je pense que... Euh, s'il si n'y avait pas eu cette mobilisation, on aurait ratifié, il n'y aurait pas eu ces actions qui ont ramené 2 millions de signatures à la commission, il n'y aurait pas eu d'informations sur les marchés de tractage de gens que j'ai vus dans des, dans des collectifs top Tafta. donc c'est vraiment, vraiment le, la base quoi. Et Est-ce que du coup euh, on imagine, parce que bon, toi tu es là, et on imagine qu'il y a un certain nombre, j'espère beaucoup, même si j'en entends assez peu parler, d'intellectuels, de spécialistes qui aussi euh, démontrent point par point les argumentaires avancés par les fuites qu'on a pu avoir Est-ce que tu as l'impression qu'il y a suffisamment de gens qui s'opposent à ce texte Est-ce que tu as l'impression que euh, vous êtes suffisamment de voix pour pouvoir euh, éduquer, expliquer, euh, démonter les choses alors les, déjà les citoyens dans les collectifs c'est impressionnant hein, parce que vous avez des retraités des gens comme ça qui qui ont un degré enfin bah, pas que hein, pas que mais vous avez qui ont un degré vraiment de de, de connaissance du dossier qui sont impressionnantes et qui eux font de, de l'éducation populaire comme ça. Je pense au monde qui, agricole aussi qui est super, euh, voilà, le super monde agricole, présent qui, aussi, qui est super dessus. présent qui font parfois même plus d'éducation que beaucoup de, de mes confrères qui eux euh, ont toujours des positions entre le oui et le non, et le qui sont souvent la position peut-être. Les gens ne voilà. se mouillent pas beaucoup aussi parce qu'ils ont peur d'être exclus d'un système médiatique ou d'être de, de, étiquetés euh, dans une case une catégorie. Aujourd'hui, être chercheur et se mouiller, pour beaucoup, c'est faire de la politique, ce qui est complètement idiot, je trouve. Ils Donc, ont peur il faut... qu'on leur coupe des subventions, ils ont peur... Euh... Ils ont peur je dis n'importe quoi, crédibil... hein, mais... Ils ont... Alors, ouais. ils ont peur... certains ont peur de ça, certains ont peur juste pour leur crédibilité. Parce qu'il faut dire toujours oui, mais... Quand on dit oui, mais c'est qu'on est intelligent. Quand on a une position ferme, c'est qu'on est bête. Ce qui est complètement idiot, ce qui n'a rien à voir avec les chercheurs ou même les philosophes des siècles des Lumières qui avaient des positions tranchées. Maintenant, il faut être oui, mais. Et donc, il y a beaucoup d'économistes qui bossent, qui disent oui, ça peut créer des emplois, mais il faut faire attention à ça. Tu veux dire Personne... qu'il y a une autocensure qui se fait implicitement Oui, naturellement. Je pense que maintenant, on demande aux chercheurs euh, d'avoir de pauses en plus. Enfin, l'autre fois, je voyais un chercheur à la télé qui était un chercheur sur le, sur le, sur le diesel hein, qui montrait qu'il y avait une pollution. Et lui, on dit donc, il ne... les constructeurs ne respectent pas les règles il a dit c'est pas à moi de dire ça donc voilà il trouve un résultat il y a beaucoup de chercheurs en économie qui sont comme ça il dit c'est pas à moi de dire ça Donc euh, voilà, mais il y en a de plus en plus quand même qui s'y opposent vous avez les économistes atterrés qui sont quand même des économistes très puissants euh, intellectuellement et qui eux s'y opposent euh, massivement et puis vous avez euh, des gens même comme ça qui ont pris des positions, euh, des gens d'attaque ou même des indépendants qui ont pris des positions donc il y a quand même de plus en plus de gens mais c'est vrai que la, la crème de la crème de la recherche évite de prendre ce genre de position c'est quand même dommage parce que on reproche à nos hommes politiques de manquer d'intérêt et du coup il y a une forme de nivellement par le bas qui fait que euh, les gens n'osent plus prendre position parce qu'ils ont peur qu'un buzz mal placé finalement leur empêche d'avoir une forme de crédibilité derrière donc il y a une forme d'autocensure qui prend un peu le pas sur le dialogue, le débat, puisque finalement, si on n'arrive même plus à discuter sérieusement et sincèrement entre nous, de nos positions d'individus, de citoyens, quelles que soient nos connaissances, on va avoir du mal à pouvoir créer un dialogue avec les autorités qui défendent ce texte. Exactement. Aujourd'hui, de toute façon, on veut donner à tout dialogue une technicité très forte. Même à l'Europe, oh, vous comprenez pas, les plans de sécurité, vous comprenez pas. On a toujours tout un tas de de, de, de de termes qui sont très loin en fait du citoyen. Donc on veut mettre de la technicité pour dire que oui, tu es un citoyen, tu ne peux pas comprendre, tu es à côté de la plaque. Mais c'est complètement faux, c'est complètement faux. Question YouTube, si le TAFTA est adopté, les États pourront-ils sortir de l'Union Européenne Corinne tu veux répondre ou tu veux... Oui, moi ouais. ouais, je pense. Euh, donc, je pense que c'est qu'on... Je crois que je suis même pas sûr de pouvoir répondre à cette question, mais je pense que... Je pense que oui. Hein. Oui. Un, un État est toujours souverain, donc il fait il fait ce qu'il veut, hein, avec TAFTA ou sans TAFTA. Là regardez... Malgré le fait qu'on ait donné des, des mandats justement de négociation à l'Europe Après, l'État va ratifier euh, au, niveau, euh, au niveau de son pays, donc au niveau de son territoire, va ratifier l'accord, donc il sera encore lié légalement. Euh, juridiquement, donc, euh, au terme de, de l'accord. Donc, je pense que s'il sort de l'Union européenne, je ne suis pas sûr que... Euh, enfin, je pense qu'il serait encore lié au traité. Enfin, je, moi, je pense, mais ouais. je ne suis pas sûr. Voilà, bon, il y a le Brexit quand même. A, on, on voit qu'il y a une possibilité, si on veut, de sortir. Mais il est vrai que... Si l'on sort et qu'on a ratifié TAFTA et si l'on sort et que l'on change les règles du jeu sur certaines entreprises, elles peuvent, euh, avec le TAFTA, nous attaquer et demander des indemnités parce qu'on aura changé les règles du jeu. Même Donc si on est, est sorti de l'Union européenne Parce que finalement le texte, il va être signé avec l'Union européenne et avec les pays membres à un moment T. Mais est-ce que ces pays resteront liés contractuellement ou est-ce qu'en sortant de l'Union européenne, ils, sont, du coup, ils se soustraient euh, à l'accord C'est vrai que c'est une question juridique qu'il faudrait poser à quelqu'un. Oui, mais je, je pense qu'une fois qu'on a ratifié quand même un traité, c'est difficile de s'en sortir. Enfin, si on l'a ratifié. Voilà, si on l'a ratifié, bien sûr, si on l'a ratifié, c'est très difficile de s'en sortir. Et donc même si là il y aurait une volonté, je ne sais pas pour, pour x ou y raison, qu'un pays sorte de l'UE et, et défasse des, des Tafta, il y aurait quand même des possibilités que des entreprises, dans ce vide un peu juridique, en profitent pour attaquer les États si les règles du jeu changent. Tous les pays qui ont qui ont des vides, des changements de constitution, vides juridiques, c'est le cas de l'Égypte avec les révoltes arabes, sont aujourd'hui les pays les plus attaqués par les multinationales. Parce qu'on change les règles du jeu, et même par des multinationales françaises. Parce qu'on change les règles du jeu, et donc les gens se disent « Non, non, vous changez les termes du contrat, je vous attaque maintenant. » Donc vous voyez, on pourrait être sous le joug d'entreprises de, de, comme ça. Et donc finalement, ça veut dire que... Pardon non, mais Je voulais juste ajouter, il y, a, il, y a, il y a un ensemble de clauses qui sont incorporées dans les traités, En fait, qui disent que quand bien même le traité serait annulé, il y a certaines dispositions, dont l'arbitrage investissement qui resteraient encore en place. Par exemple, le mécanisme d'arbitrage qui permet aux entreprises d'attaquer les États, si le traité est abrogé, ça resterait encore en place trois ans. Et pendant trois ans, même s'il était abrogé, on pourrait continuer à attaquer les États. Et ça, c'est marqué, c'est inscrit. Il y a aussi des effets cliquets qui verrouillent tous les niveaux de libéralisation. Donc, dès qu'un qu secteur est libéralisé, ou si un service public, par exemple, est privatisé, on ne pourra pas revenir en arrière. Ça s'appelle la clause du cliquet. en or Ça verrouille le niveau de libéralisation de mise en concurrence. On ne pourra pas revenir en arrière. Mais ça veut dire qu'on a quand même une incompétence absolue à, à se protéger nous-mêmes, c'est-à-dire euh, ça veut dire que les États sont suffisamment flippés de, des réactions du marché pour finalement baisser un peu les armes et, et ne pas être capables de se protéger eux-mêmes alors que dans une négociation... Américaine entre deux parties, on peut imaginer le blindage des deux côtés du, de, du traité. Là, on a l'impression qu'on qu ouvre les portes comme si euh, on avait déjà perdu la guerre. Quoi. Ouais. Mais, mais pour beaucoup de, de nos politiques aujourd'hui, hein, en Europe, euh, comme en France ou comme aux états unis le marché, c'est la solution. Donc il faut que l'État se retire de plus en plus, les réglementations doivent se retirer et c'est au marché d'indiquer euh, qui est-ce qui est le meilleur, qui est-ce qui est le moins bon, qui est-ce qui doit en sortir, qui est-ce qui doit, qui, doit, qui doit résister. Il y a un livre vert de la Commission européenne qui a été publié où on disait clairement ça, que le, le, le rôle de l'Europe était de faire la promotion euh, de ce qui sortirait du marché. C'était écrit noir sur blanc. Donc voilà, donc aujourd'hui le marché s'est vu comme une force, une espèce de main invisible, disait un auteur économiste euh, Smith, qui ferait que l'intérêt individuel, notre intérêt, fait l'intérêt gl global. Bon, on n'a pas vu ça ces dernières années avec la crise hein, de 2008 et avec toutes les petites crises qui sont succédées, mais ça reste dans la tête de beaucoup de gens. Aujourd'hui, dire, je reprends les choses en main, je dis, écoutez les amis, tout ça c'est fini, je fais la transition énergétique, je lutte contre les inégalités, je, euh, je je respecte l'accord climatique de 2 degrés. Je mets en place des, des, des, des, des politiques de promotion des énergies renouvelables et j'enferme les énergies fossiles. Aujourd'hui, quelqu'un dirait ça. On dirait, mais tu es un mec du passé. Voilà. Et puis en plus, le bilan carbone de ce truc-là, ça va être colossal euh, finalement. Euh, parce qu'on parle de d'import-export euh, facilité, augmenté. Ça veut dire que là où les États sont engagés à quand même respecter un taux, enfin rester, tenter de rester en dessous, rester en dessous des 5 et tenter d'aller vers les deux, c'est le, ce qui a été signé à la COP21. Euh, et Libéraliser l'import-export entre les États-Unis et l'Europe, ça va être l'explosion du bilan carbone mondial. Les études montrent déjà que. Le, le transport de fret donc tout ce qui est transport lié aux échanges import-export internationaux c'est de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre donc c'est déjà énorme donc là on arrive encore dans un, dans un mécanisme où on va accroître un peu ce, cette, euh, cette, euh, cette logique là deuxièmement vous avez un ensemble de mécanismes et de dispositions et d'objectifs dans ces accords comme je vous le disais avant c'est d'importer des énergies fossiles donc qui sont parmi les plus impactantes et les plus polluantes à savoir euh, le gaz naturel liquéfié donc issu du donc du gaz de schiste, euh, donc des huiles de schiste aux Etats-Unis et aussi le pétrole issu des sables bitumineux euh, du Canada. Donc ça fait partie des hydrocarbures les plus polluants qui soient. Et donc ça, on veut les introduire, on veut les importer et en facilitant les importations via ces accords. Et troisièmement, on en a déjà parlé, vous avez l'arbitrage d'investissement en encore une fois et la coopération réglementaire qui, qui va outiller les multinationales qui va permettre, et elles le font déjà, d'édulcorer et d'attaquer toute politique environnementale ou de transition énergétique. Donc là, je vous ai donné l'exemple avec Transcanada. Donc sur le Léoduc, elles attaquent. Transcanada demande 15 milliards. Il y a plein d'exemples. Vous avez une majorité des, euh, des cas donc d'arbitrage d'investissement où les États membres de l'Union européenne sont attaqués. Concernent, je crois, pour plus de 60% des cas, des cas liés à l'environnement et au secteur de l'énergie. La Suède avec le nucléaire. Ouais. La Suède avec le voilà, nucléaire, voilà, tu peux le dire si tu veux après Non, mais euh, pareil, l'Allemagne la, la, la, a décidé, donc ces, ces, mé ces mécanismes d'arbitrage existent déjà en Europe, hein, puisque ouais. l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, et un énergéticien suédois qui, qui, qui exploitait ses centrales nucléaires a attaqué euh, l'Allemagne, et donc mmh. l'Allemagne pourrait payer des, des redevances. Et comme tu le dis, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête du législateur, et toute politique euh, économique, quelle qu'elle soit, environnementale ou autre, euh, quand vous touchez à des milliards comme c'est comme le cas dans l'énergie et ben là vous allez traîner les états devant les tribunaux c'est quand même dingue mais il y a un autre exemple si je peux me permettre aussi qui est intéressant c'est qu'avant même justement encore une fois ratification et pour le bien des négociations entre guillemets les négociateurs et donc notamment le gouvernement canadien et les lobbies canadiens ont demandé aux négociateurs en fait d'avoir un peu la main sur une déjà sur la politique énergétique de l'union européenne ça s'est passé à, justement en 2009 euh, il y avait une directive que de mettre en place l'Union Européenne qui s'appelle la directive de la qualité des carburants. Le but c'était, si vous voulez, de discriminer les différentes énergies, notamment les énergies fossiles, et de leur donner une valeur énergétique. Et de montrer en gros que les énergies, notamment l'énergie, justement, issue, enfin le, le pétrole issu des stables du milieu du Canada était une énergie plus polluante. Et donc le but était, in fine, de réduire l'importation de cette énergie vers l'Union Européenne. Par le biais du CETA, les lobbies canadiens ont attaqué et ont demandé de retirer ces velléités de l'Union Européenne et donc ils ont édulcoré, ils ont modifié la définition justement de l'intensité carbone du pétrole, il s'habitimine. Donc on voit déjà que ces accords ont déjà eu des effets, via même les négociations, avant même ratification, pour le bien justement de cette négociation. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on vient de signer par exemple, on a vu des lois qui, on voulait qu'on protège un peu les lanceurs d'alerte par exemple, et on a vu que c'est loin d'être possible pour l'instant, ça veut dire qu'au-delà du fait qu'un lanceur d'alerte ne pourra plus s'exprimer parce qu'il sera tenu par un secret des affaires, par l'entreprise, en question à laquelle il appartient ou pas, mais qu'en plus, des intellectuels ou des pays ne pourront même plus communiquer sur les véritables le danger de quelque chose sans être attaqué par la, la... Par exemple, si euh, moi demain j'ai envie de m'élever contre Monsanto en disant que leur produit est, est dangereux et si je suis présidente de la France et que je dis que... ou euh, euh, je suis ministre de l'écologie et que je dis qu'il va falloir faire attention et comme Ségolène Royal l'a fait, mettre le Roundup un peu de côté. Euh, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une autorisation provisoire qui était en cours pour le Roundup, ce qui ne me rassure pas beaucoup d'ailleurs sur l'avenir du TAFTA. Euh, ça voudrait dire que euh, Monsanto peut m'attaquer en gros et peut attaquer l'État français en disant... Votre ministre, là, elle a fait quelque chose qui va contre les intérêts de notre société, qui va nous faire perdre du chiffre d'affaires, donc on vous attaque. Tout changement de, de, de réglementation qui changerait le cadre d'investissement, une entreprise vient, elle a ce type d'investissement, Tout, toute réglementation qui change ce cadre peut, peut faire l'objet d'une attaque devant ces tribunaux arbitraux. Donc les multinationales deviennent les patrons des États Les multinationales, finalement, mettent une épée de Damoclès sur la tête des législateurs pour pas qu'ils fassent des nouvelles normes, parce que s'il font de nouvelles normes, ils peuvent être attaqués, et c'est encore une fois, c'est le citoyen, le contribuable qui paye, qui paye ça. Donc on donne un pouvoir supplémentaire juridique, en plus d'un pouvoir financier, aux multinationales, on leur demande en leur demandant quoi, en échange, rien. Ça veut dire que jusque-là, on était la main d'œuvre pas chère, euh, qui travaille beaucoup pour gagner peu, ensuite on a été le consommateur, qui euh, donne encore de l'argent finalement à travers ça, et maintenant c'est nos impôts qui vont servir à renflouer, en plus les caisses, on nous, on nous presse, sous trois aspects donc voilà en fait on, on nous presse sur trois aspects puis on enlève tout processus de décision aux citoyens c'est à dire que tout est décidé à Bruxelles c'est loin euh, les multinationales s'il y a un problème c'est plus réglé chez toi sur un tribunal c'est réglé à Washington par un tribunal euh, d'arbitrage donc voilà le, le, le citoyen il devient de plus en plus dépossédé ce qui mange il sait pas ce qui bouffe parce que c'est négocié entre Bruxelles et Washington s'il y a un problème c'est pas réglé chez lui parce qu'on règle ça à Washington donc voilà alors que faire après on s'étonne que les gens ne veulent plus voter qu'ils ne sont plus concernés bah, voilà on fait rien pour pour que les gens s'impliquent euh, à Paris, si bien sûr, euh, pour qu'ils s'impliquent un peu dans la vie euh, politique. Mais tu veux dire que, en gros, par exemple, tout ce qu'on cherche à avoir depuis des mois, des années, c'est-à-dire des étiquetages clairs, par exemple, sur les produits de grande consommation, etc. qui sont des choses qu'on n'a pas réussi à obtenir de l'Europe pour l'instant. On a aucune chance de les obtenir si cet accord est signé. Oui, exactement. Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est les, les associations de consommateurs qui vous listent des produits qui peuvent être dangereux. Enfin, C'est-à-dire qu'ils sont permis comme ça et que derrière, il y a des étiquetages extrêmement compliqués parce que j'ai jamais indiqué que c'est dangereux. Et vous devez vous-même, c'est encore une fois le citoyen qui doit faire l'ajustement par lui-même. Ce pas les réglementations, c'est le citoyen qui doit le faire. C'est quand même hallucinant. Mais donc ça veut donc... dire que finalement, le temps, l'énergie et l'argent qu'on donne et qu'on paye pour pouvoir avoir un système qui s'occupe de nous et qui nous protège, c'est pour ça aussi que les gens ne veulent plus. C'est parce qu'on oui. finit par faire et le travail et le financement. C'est-à-dire qu'on ne, ne récolte plus les fruits de ce pour quoi on investit, exactement. et on est en plus capable, enfin, obligé de faire le travail par nous-mêmes de Mais sélection, d'information, de protection de nous-mêmes. C'est exactement, et c'est dingue, et quand vous regardez tous les commissaires européens qui sont chanceux, censés nous représenter ce qu'ils font une fois qu'ils ont fini leur mandat, c'est hallucinant, ils bossent tous dans des multinationales, et ça on se dit, quand nous on fait la morale aux pays africains sur le fait qu'ils sont corrompus, on se rend compte en fait que nous on n'est pas exemplaire, donc... Commençons à être très exemplaires, Et mettons au pouvoir des gens qui... Enfin, Celui qui avait une commission de, sur la transition énergétique à l'Assemblée nationale est aujourd'hui président d'une grande société euh, d'énergie euh, en France. C'est quand même hallucinant ça, comment est-ce que c'est possible Mais on ne s'insurge pas, c'est ça aussi le problème. Je vais juste laisser le dernier mot à, à, à Johan avant qu'il s'en aille. Non, mais je voulais juste rebondir sur ça. Si vous voulez en apprendre plus sur euh, ces conflits d'intérêts, cette connivence entre les politiques et les différents commissaires de la Commission et les intérêts des multinationales, allez visiter le site de Corporate Europe Observatory, c'est CEO, Corporate Europe Observatory. Et vous avez énormément d'informations et de rapports, de dossiers, justement... CEO, c'est -E hein, CEO, hein, CEO, donc qui montre vraiment la, cette connivence entre les politiques et les intérêts des multinationales, et notamment aussi dans le cas du TAFTA et du CETA, à quel point c'est vraiment les, les multinationales et leurs qui ont pignon sur rue dans, dans, sur rue dans le cas des négociations. Et voilà, c'est... C'est assez intéressant de voir. Enfin, ça donne le tournis aussi, effectivement, de voir à quel point euh, elles ont le contrôle au grand elles ont les manettes. Oui, mais tout est encore possible et c'est pour ça qu'on est là. Et, et on se et... mobilise. Et donc rendez-vous 4 juin. Rendez-vous samedi 4 juin et on viendra vous voir. Merci d'être venu. On reste que tous les deux Oui, oui, ouais, ouais, très bien, très bien. Non, mais c'était intéressant d'avoir son point de vue parce que euh, c'est quand même un. Tiens, viens, on va se. Ça va ah, Ma chaise s'est cassée, mais c'est -ce pas. Tableau, je vais prendre Tiens, le tabouret. Je vais prendre le tabouret. Je vais te le mettre là. Ouais. Oh. D'habitude, c'est Mehdi qui casse les chaises. Ouais, <rire> Ma chaise, bon. On avait aussi un autre invité qui devait venir, mais je le vois pas. Qui ça Non, non, rien à voir. On est toujours sur le Tafta. Mais du coup, il euh, y avait un, un philosophe qui est euh, cofondateur de DiEM25, qui était sur la place tout à l'heure, qui devait revenir. Mais je sais pas s'il a pas été euh, chassé par la pluie. Du coup, je le vois plus. Il est plus dans le coin. Moi je voulais voir un peu un truc avec toi aussi parce que on a parlé un petit peu la dernière fois de plein de choses mais on n'a jamais vraiment creusé ce truc de marché de libéralisation de se dire est-ce que ces arguments-là parce qu'à force de les entendre on a l'impression qu'ils sont implicites, qu'ils ont raison que la libéralisation c'est le fonctionnement des choses en même temps si ça n'a pas fonctionné au niveau européen. Pourquoi ça marcherait sur un aspect transatlantique En fait, ça fait partie euh, de, de l'âge du capitalisme. Il y a eu plusieurs âges du capitalisme. On a eu un âge à, à l'après-guerre où l'État intervenait, où il fallait faire des sociétés publiques, où il fallait redistribuer les, la productivité euh, aux salariés. Parce qu'en face, on avait le communisme et les gens avaient très peur du communisme. Donc il fallait que le, le capitalisme soit plus ou moins humain. Euh, et puis à partir des années 90, il y a eu le, le couple Thatcher-Reagan qui a lancé un capitalisme beaucoup plus libéral, beaucoup plus agressif. Et on a tous sauté dedans. Euh, L'Angleterre l'a fait, la France a sauté dedans, elle n'a pas beaucoup lutté, elle a lutté un an ou deux sous Mitterrand et puis elle a fait le tournant de la rigueur en 83. Donc tout le monde a sauté dedans. Au nom de l'Europe d'ailleurs un peu. Voilà, au nom de l'Europe. C'est-à-dire au nom de l'Europe qui permettait d'éviter la Troisième Guerre mondiale, finalement ça a été un peu le, la porte ouverte à C'est exactement ce que nous avons vendu, que l'Europe voilà, que avait été en guerre, ce qui était vrai pendant, pendant le XXe siècle, deux fois en guerre et que maintenant, grâce aux échanges, on pourrait créer des interconnexions, ce qui nous empêcherait de faire la guerre. Bon, oui, peut-être, mais aujourd'hui. La guerre marche... change de forme, disons. Exactement, la guerre change de forme parce que on voit l'Europe du Sud, on se rend compte qu'elle euh, ne se porte pas très bien et que ce que l'on fait à la Grèce, à l'Espagne au Portugal est largement condamnable hein, et, et, et crée euh, pour le coup euh, des morts. Donc il y a une forme de guerre économique qui s'est installée. Et puis maintenant, en fait, on, on est tous nés euh, euh, beaucoup plus tard et on a tous ce sentiment européen nous, mais on a tous ce sentiment aussi que l'Europe ne fonctionne pas et qu'on veut une autre Europe. On veut une Europe plus humaine, plus sociale, on veut une Europe euh, plus unie, on veut une Europe qui nous protège justement de, de, de, de, de produits de mauvaise qualité, qui nous pro protège des attaques des pays émergents, qui, qui sont en train de, de, de martyriser nos productions et donc on voudrait cette Europe là et aujourd'hui les gens qui sont au pouvoir se sont très satisfaits de l'Europe qu'ils ont fait parce qu'ils disent qu il n'y a pas eu de guerre mais l'Europe qu'ils ont fait est une Europe qui est complètement détraqué vous avez la moitié de l'Europe qui souffre l'Europe du sud vous avez des lobbies qui sont aux manettes à Bruxelles au point que on peut avoir des voitures polluantes et faire des normes euh, en fonction de ce qu'elles veulent on peut avoir de l'alimentation euh, complètement dégueulasse et rien ne se passe donc on se rend compte que cette Europe fonctionne pas du tout c'est une Europe libérale qui ne fonctionne absolument pas et qu'il faudrait complètement euh, refonder. Et du coup, euh, d'ailleurs, on a l'impression que finalement, avant, il y avait des forces d'État, c'est-à-dire qu'on pouvait dire la France fait la guerre à l'Allemagne. Aujourd'hui, finalement, on a le sentiment que c'est plus les, les gens de pouvoir contre la population en général. C'est-à-dire qu'on aurait presque envie de leur dire, mais euh, prenez un pays, démerdez-vous dedans, nous on va se trouver une terre non exploitée, et on va tous vivre ailleurs. C'est-à-dire qu'il y, y a une vraie solidarité sur certaines catégories sociales de différents pays à travers le monde. C'est-à-dire que la mondialisation permet aussi ça, la convergence des combats. Puisque le TAFTA c'est aussi un problème qui est mondial, l'écologie est un problème mondial, la crise est un problème mondial, l'utilisation du peuple par des quelques puissants et l'absence de circulation de l'argent est un problème mondial. Quelque part euh, on se retrouve à être plus à lutter mais le pouvoir euh, démesuré des gens qui s'attaquent à nous devient de plus en plus important. Est-ce qu'on peut vraiment espérer devenir un contre-pouvoir par rapport à ça je pense qu'il faut, hein, s'il n'y a plus d'espoir, enfin, il n'y a, a plus de vie. Donc non, non, mais il faut. y a de l'espoir, c'est obligatoire. Il y a de l'espoir, il faut. Peut-être que ça pas... permet cette convergence d'ailleurs. Exactement. On soit d'accord sur ce Et, et quand on est dans le combat, on n'est jamais euh, aigri, je pense. Donc il faut être dans le combat. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on est à un tel point où on est vraiment, est ce que ce qu'avait dit euh, Occupy Wall Street, c'est les 99 contre les 1%. Maintenant, ça qui est hallucinant. C'est plus 10, 15, 20, c'est 99% contre 1%. Un, un cadre, un ouvrier souffre, il souffre plus qu'un cadre, mais un cadre qui est bossé à la défense exploitée, à qui on dit qu'il faut bosser 12 heures, à qui on envoie des mails à 23 heures, etc., Et lui aussi finalement quelque part exploité. Mais il ne s'insurge pas forcément autant. Il ne s'insurge pas forcément parce qu'il a l'impression que par rapport à l'ouvrier, c'est un vainqueur. Et donc il y a une division finalement, une opposition entre les classes basses plutôt qu'avoir une union. Parce que finalement, euh, un cadre est, est, de, est, de la, est de la même force de travail, et la même façon exploitée, peut-être avec un peu plus de gants, mais qu'un qu ouvrier. C'est ça qui est dingue. Donc il devrait se sentir au fond plus proche de l'ouvrier que des 1% qui lui dit de faire ce qu'il fait. Oui, mais du coup, il a peur de perdre son emploi. C'est-à-dire qu'on est tenu par une peur de manquer d'argent. Oui. qui fait que d'ailleurs il y a aussi peu de syndiqués en France, parce qu'on dit qu'il y a aussi peu de syndiqués, on dit que finalement la CGT représente 3% de la population, mais finalement il y a quand même beaucoup d'entreprises où c'est très mal vu, où on a peur de ne pas être gardé, de ne pas être embauché, donc c'est pas parce que les gens n'affirment pas leur désaccord qu'ils ne pensent pas au préfond d'eux que le système dysfonctionne. Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas les stigmatiser et qu'il faut réveiller ce sentiment en eux. C'est la réalité. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui est cadre n'osera jamais se mettre à la CDT ou à un parce qu'on dira Ah, oh, t'es un beauf, tu, tu penses comme les vieux, etc. Mais il y a beaucoup de gens, et j'en ai rencontré beaucoup ici, moi, à Nuit debout, qui passaient comme ça, qui avaient des bons postes et qui sentaient au fond d'eux qu'il y avait ce truc et qui voulaient s'en libérer. Donc il faut, les, il faut justement jouer avec ça. Cette petite flamme, il faut, faut faire en sorte qu'elle devienne un grand feu et que les gens, et que les gens y aillent ils s'investissent beaucoup. Puis on a vu des mecs, des numéro 2 de Goldman Sachs au numéro 3 aux États-Unis, qui ont démissionné pour aller élever des chèvres, Exactement. qui ont écrit une lettre de démission en disant Je ne peux plus participer à ce système euh, que je trouve abject pour mes enfants etc donc il y a toujours des individus cachés derrière ça exactement. et quelque part peut-être que cette oppression le fait qu'on soit obligé de se réveiller aujourd'hui parce qu'il sera trop tard dans 3 ou 4 ou 5 ans que ce soit pour la planète ou pour notre vie ici en Europe ou ailleurs dans le monde quelque part ça permet aussi de fédérer ces gens là puisque on est souvent unis pour mais on est parfois unis contre oui exactement non mais exactement il y a un truc un peu philosophique là dedans mais... non mais clairement clairement et vous avez même des gens qui bossent dans des entreprises qui essayent à au quotidien avec leurs moyens de faire euh, des choses moi j'ai toujours petit moyen, petite action, grand moyen, grande action donc il faut vraiment faire en sorte que toutes ces petites actions de gens même des gens qui n'osent pas sortir du système complètement parce qu'ils sont tenus par le logement, par les enfants et on les comprend euh, tout le monde ne veut pas être Che Guevara et aller comme ça au combat et tout abandonner mais ces gens là font des petites actions de tous les jours, ils disent des choses, ils tiennent des positions ils essayent de changer un peu le cours de leur entreprise et ces gens là faut les encourager euh, donc c'est ces petites actions collectives qui à la fin moi je pense font des grandes actions non, mais c'est vrai que c'est la tempête autour de nous. Là. Je ne ouais, sais pas si la vous nous mais ouais, Je pense que bientôt, là, on va. C'est un truc. Je ne sais pas dingue. comment ça va se finir. Je mais... sais pas, ils tiennent je la salle. Ça, vache pour ça va s'écrouler. On va peut-être ouais. les aider après un moment ouais, donné. mais on va les vrai, aider. Non, ça va, ils ont l'air d'être. Ouais, là, c'est la vraie tempête. Là, là euh, 22h14. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Ouais. Euh... Là, c'est. ouais, Non, mais je... juste un, un truc. Euh... Le pouvoir de l'argent, tu es un économiste. Finalement, j'ai l'impression que tu en reviens. C'est-à-dire cette dictature des chiffres sur les vies humaines. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas merdé sévèrement là-dessus On a donné pour moi beaucoup trop d'importance à l'économie. Aujourd'hui, ça devient une science, c'est l'alpha et l'oméga, alors qu'à la base, c'est quand même quelque chose de très politique l'économie. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule vision en économie. Vous avez une dizaine de courants, vous avez autant de, de façons de penser. Donc dire l'économie, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça le résultat, c'est quelque chose de complètement fou. C'est faux de dire ça. Et d'ailleurs, une chose qui est assez intéressante, c'est que des pays qui étaient très pauvres comme la Corée ou comme euh, euh, euh, Hong Kong ou comme d'autres pays ont appliqué exactement l'inverse de ce qu'on leur recommandait. Et souvent les ministres de l'économie de ces pays-là qui ont porté ces pays n'étaient pas des économistes mais des ingénieurs ou des juristes. Donc on ne peut pas dire que les économistes euh, aient, été, aient fait des très bonnes choses pour l'économie ces dernières années. Ils n'ont pas prévu la crise, on est tombé dans la crise. Ils ont demandé à déréglementer, on est tombé dans la crise. D'ailleurs on se demande comment ces mecs-là qui étaient les experts qui n'ont pas prévu cette crise, sont encore les mecs à qui on demande des opinions sur les années à venir, c'est-à-dire qu'on est aussi stupide de finalement donner la parole aux mêmes personnes qui sont, je pense qu'il y a 4-5 personnes en France à qui on donne la parole, par exemple, sur la crise et sur les marchés financiers, qui sont des mecs qui ont strictement rien prévu, des catastrophes qui sont arrivées en France et en Europe, et à qui on continue de demander leur avis. Dans n'importe quelle société, on les aurait virés depuis longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, on peut tous faire des erreurs, on peut tous faire des erreurs, mais c'est une, une vérité que aujourd'hui ceux qui, qui, qui disent, euh, qui, qui prétendent un dé, un, qui défendent le libéralisme, sont les gens euh, quand même, qui ont dit que la déréglementation était bien et que ça a créé la crise, qui ont dit que les politiques d'austérité, c'était nécessaire. Alors que l'on envoie les résultats, il n'y a pas de croissance, les pays vont mal, ils ont créé 20 000 emplois, on dit que c'est un miracle alors qu'ils en ont perdu des millions. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, des, des, des économistes, là, et ça va être le cas de notre gouvernement, vont dire Oh là là, j'ai créé 60 000 emplois la dernière année alors qu'il en a perdu plus d'1,5 million depuis la crise. Mais c'est comme Mais les chiffres là, les chiffres miracle. du chômage où Mais... finalement on se rend compte que quand on regarde en détail ces trucs que je t'ai envoyé la dernière fois, ouais. où on se rend compte en détail que finalement les, les, les demandeurs d'emploi qui ont sauté, c'est ce qu'on faisait à l'époque de Sarkozy. C'est-à-dire c'est des gens qui ont été radiés parce qu'il y a eu un problème d'actualisation. Les gens qui ont été sortis en fait, qui sont sortis des chiffres du chômage. Exactement. Mais le, le chiffre de, les chiffres de l'emploi en France, on parle que des inscrits à Pôle emploi alors qu'il y a énormément de gens qui n'ont non pas d'emploi mais qui ont été sortis complètement des statistiques et on ne parle pas de ces gens-là et on manipule un peu ces chiffres aussi pour dire le chômage a baissé en France. Non, les indemnisés à Pôle emploi ont baissé en France. Exactement et d'ailleurs si vous voulez baisser le chômage comme le fait le Royaume-Uni etc. ou les états unis bah vous, vous supprimez euh, le, le, le RSA. Hein. Euh, vous supprimez tout ça, toutes les aides et vous avez d'un seul coup des gens qui, que l'on sort des chiffres mais qui errent dans la rue, qui ne sont rien et qui ne sont pas inscrits en tant que chômeurs et vous pouvez, vous pouvez dire, Ben ça y est, j'ai lutté contre le chômage et c'est super. Alors que vous avez juste radié euh, des gens parce que vous avez changé le statut de chômage. Donc il y a deux façons, soit en, en lutte contre le chômage en créant des emplois, soit en lutte contre le statut de chômeur et c'est la voie qui a pris un peu notre gouvernement. Mais c'est vrai qu'on est, est pas, euh, on est, est pas des. Ça. Non, ça va, ça va. Que Tant le... que c'est. Maintenant le fil il est isolé, donc c'est les prises en fait qui sont. Mais ça ça va, c'est pas grave. D'accord. Ça par contre un peu plus déjà. Ouais. Euh, on, on parle pour revenir juste pour clôturer un peu ce truc de Tafta. On a l'impression qu'on est un animal intelligent, mais euh, finalement euh, en étant euh, une des espèces les plus fragiles euh, dans la chaîne, euh, la chaîne alimentaire, euh, on est quand même en train de négliger euh, les trucs dont on a le plus besoin, c'est-à-dire on a une fourchette de survie sur la planète entre des températures qui sont extrêmement limitées par rapport à d'autres espèces qui s'adaptent vachement. Donc on est en train de carrément foncer directement dans ce réchauffement climatique qui fait que on n'en a plus que pour une, deux, trois, quatre générations. Et on est en train de se flinguer de l'intérieur aussi, c'est-à-dire au cas où les intempéries, les chutes de neige, les vents, les pluies, la sécheresse nous tuent pas. On essaie de, de s'infiltrer dans le corps de plus en plus de produits dégueulasses. Ouais. Comment on explique ce truc-là Qu'est-ce qui s'est passé en fait et À ben, quel moment on a décroché et ben, ce qui est dingue, c'est que c'est des intérêts vraiment économiques de court terme qui l'emportent sur une vision de long terme. Là, on voit bien que le, le climat, alors qu'on devrait tous s'unir, ça concerne toute la planète, se dire bon, écoutez les mecs, on arrête, et que les pays riches que nous sommes nous, ou les États-Unis qui, qui représentent une grosse partie des émissions de CO2, devraient se dire écoutez les mecs, on s'est développé, on va faire des efforts, vous inquiétez pas, on devrait être coopératif. et ben, on reste quand même dans la concurrence. Mais les mecs il y a quand même un aspect bestial là-dedans. Les -à -dire mecs qu qui font de l'argent, ils vont aller vivre où Je veux dire, sur la Lune, sur Saturne À un moment ouais, donné, bah... ils ont des enfants aussi Ouais, disons. exactement, mais bon, comme, comme à l'échelle d'une vie, ça ne touche personne euh, quand on est très riche, ils se disent, bon, bah voilà, et puis ça va toucher. Eux, ils mourront et nous, on pourra survivre parce qu'on aura de un, pour le et, ça, faire. et ça frappera toujours les pays euh, les plus pauvres. Nous, on trouvera toujours des technologies, des barrières, des machins. Même si on vivra mal, eux, ils arriveront toujours à vivre un peu mieux. Mais ça touchera quand même les gens qui sont euh, les pays les plus pauvres. Euh, ceux qui n'ont pas d'infrastructure, ceux qui ont besoin de la pêche, de la chasse pour vivre. Ces pays-là vont être frappés en premier. Mais les pays les plus pauvres sont aussi les plus riches. Parce que, par exemple, j'ai vu un TED Talk génial d'une nana qui parlait de l'Afrique, qui est une fille qui a étudié... Euh en économie, d'ailleurs, je crois, aux oui. États-Unis à Harvard, et qui disait C'est quand même marrant parce que euh, vous nous faites la mendicité à travers vos organismes pour nous envoyer des crayons de couleur et des cahiers, mais les diamants, c'est chez nous, oui. le pétrole, c'est chez nous. Donc finalement, les pays pauvres, c'est nous, parce qu'on n'a plus rien dans nos sols. Exactement, les pays les plus bénis des dieux en termes de ressources euh, naturelles, c'est les pays comme l'Angola, qui a un sol en diamants et une mer en pétrole, mais après, qui n'a pas la capacité à exploiter ça. C'est ceux qui ont le capital qui viennent et qui exploitent. Et ce sont des compagnies de pays riches qui viennent, qui exploitent, qui font des contrats de partage euh, de la valeur extrêmement défavorable à ces pays, et qui s'arrangent pour qu'il y ait un chef d'État qui, qui reste 30, 35 ans, qui leur fasse des très bons contrats et qui les finance, etc., pour qu'il ait suffisamment de puissance par rapport à n'importe quel opposant pour rester là. Et l'argent est récupéré et elle se retrouve chez nous. Et donc les biens, les, les, les biens qu'ils ont, les ressources naturelles qu'ils ont, ce sont nous qui les consommons avec nos entreprises. Et ces, et ces pays n'ont rien. Donc effectivement, les pays riches à la base font partie aujourd'hui des pays les plus pauvres parce qu'ils se, se font avoir par les pays les plus riches. Oui, parce qu'on en fait, est encore dans une époque un peu post-coloniale où on a eu tellement d'intérêt en tout cas nous la France, hein, on est clairement un pays colonisateur on a clairement sorti des, des colonies depuis, politiquement depuis 30, 40, 50 ans max et finalement, on a réussi quand même à mettre à la tête de certains états des mecs qui nous arrangent pour continuer à avoir des accords intéressants Complètement. pour nous. Complètement. Aujourd'hui, il n'y a, a, a, euh, a plus les tête colonies au sens juridique, mais il y a des colonies au sens économique, clairement. Euh, et Déjà, il y a le franc CFA qui dépend quand même, qui est relié à nous. Il n'y a aucune raison que ce soit relié. Et puis, on le voit bien, les interventions que l'on fait, de, de même militaires, etc. Il y a des interventions. On donne notre avis sur des gens qui sont élus. Enfin, Demain, si, -ce que, -ce on, comment on le prendrait si des, des Africains venaient intervenir chez nous et donner leur avis sur la politique économique économique que l'on mène, c'est quand même c'est quand même hallucinant. Je pense qu auraient plein de choses à dire. Voilà, je pense qu'ils auraient. Non, mais je veux dire c'est, euh, on se prend vraiment pour des gens extrêmement exemplaires. De part d'ingérence, pas. Mais ouais. voilà, et, et quand on voit finalement le système politique que l'on a, où il y a eu de la corruption, vous avez quand même le ministre du budget qui est censé récolter les impôts, qui avait un compte en Suisse. Quelle morale on peut faire demain à des présidents africains en disant oui vous êtes corrompu Enfin, c'est très difficile aujourd'hui. On est loin d'être exemplaire. Ça devient très difficile d'expliquer le monde à des enfants de 4 ans parce qu'ils vont vous dire mais pourquoi mais comment c'est possible Comment des gens aussi bêtes peuvent gagner autant d'argent pour faire des choses aussi moches vis-à-vis -vis de toutes ces personnes-là Je ne sais pas quoi leur répondre, moi, aujourd'hui, à ces gamins-là. Bah, oui, moi aussi. Je... Mais, mais moi aussi, vraiment, il y, y a de quoi... Je ne sais pas s'il ne faut même pas plus en rire qu'en pleurer, tellement c'est ridicule, parce que dans beaucoup de cas, on voit bien que la réalité dépasse la fiction et qu'on est dans un, mauvais, dans un très très mauvais film. Le mieux est l'ennemi du bien, donc il faut mais... revenir au bon sens, aux fondamentaux. Quoi. Exactement. Quand on voit aujourd'hui que l'évasion fiscale, c'est 60 milliards et que l'on fait imposer à l'ensemble de la population des coupes budgétaires, 20 milliards sur la, sécu, euh, sur la sécu, sur les hôpitaux, sur les écoles, sur toutes ces choses-là, on fait des coupes budgétaires, alors qu'il y a de l'évasion fiscale de grands groupes, on se dit, qu'ils sont parfois français, et même souvent français, on se dit vraiment que ça marche sur la tête. Pourrait... Aujourd'hui, finalement, si excuse-moi, je te coupe, si on impose 4-5 grosses sociétés multinationales internationales, dont euh, les gros groupes classiques, euh, Google, Amazon, etc., et si on fait une toute petite taxation sur les transactions financières, on n'a plus besoin d'argent. Exactement. Si on taxait les, les transactions financières, on en gagnerait énormément. d'argent. Même sur des, des parts minimums, hein, on parle de pourcentage euh, stupide, mais Le... si on arrivait à, à, à canaliser un peu les échanges des marchés en taxant un tout petit peu sur un pourcentage extrêmement faible les transactions financières, on n'aurait plus besoin d'argent en Europe et d'ailleurs je crois que c'est l'Angleterre qui s'y oppose puisque le marché, la City est à Londres. Quoi. Exactement, exactement beaucoup s'y opposent hein. l'Angleterre en premier lieu et c'est vrai que la taxation des transactions financières ce serait quelque chose de bien parce que les financiers ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité, il faut que ça bouge tout le temps. Alors la volatilité a vachement augmenté ces dernières années parce que quand il y a de la volatilité ça veut dire qu'il y a des ventes des, et des achats etc. Et donc si vous mettez une petite transaction même aussi minime qu'elle soit. Là-dessus, des gens s'y opposent parce que ça toucherait à des bénéfices, des bénéfices de, de, de, de grandes banques. Alors qu'au final, euh, les marchés financiers ne travaillent pas, ils bossent 24 heures sur 24, ils ne sont pas fatigués, ce n'est pas un être humain. Alors pourquoi on taxe plus ce travail euh, que les mouvements financiers On pourrait les taxer facilement, les mouvements de capitaux. Mais bizarrement, ça ne, ça ne, ça ne prend pas. Il y a des gens qui s'y opposent alors que c'est quand même quelque chose euh, de logique qui nous permettrait d'avoir des fonds pour faire autre chose, des investissements dans, dans les renouvelables, dans l'efficacité le, énergétique, Et etc. Pour éviter les accords transatlantiques euh qui vont pénaliser les générations à venir, entre autres. Exactement. De quoi ouais. Mehdi oui. Mehdi Mehdi, laissait dans le vélo, le pauvre De ouais. bon, toute façon, je pense qu'on va, on va rendre l'antenne dans pas longtemps. Euh, on avait un petit sujet à passer encore Et puis du coup, euh, on pourra euh, peut-être faire une petite annonce après. Merci Thomas d'être venu. Merci beaucoup, merci. Euh, moi, je, je, donc, vous retrouverez Thomas, Place de la République, samedi normalement, pendant la journée thématique nous On va continuer à suivre ce qui va se passer ici et puis ailleurs. Il y aura quelqu'un de Greenpeace qui viendra la semaine prochaine. On va essayer de se faire expliquer justement ces fuites un peu sur le TAFTA pour aller un peu dans le, le cœur du sujet. Et puis la Confédération Paysanne qui n'a pas pu être là ce soir. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu être là ce soir, qui vont venir, on espère, dans les jours à venir. Merci d'être venu. Merci, merci beaucoup. À bientôt. A tout de suite. Oh, ça tient malgré. merci